Bienvenue à cette introduction à deux ressources très inspirantes et essentielles à la recherche de précédents, Detail Inspiration et Building Types Online. Detail Inspiration et Building Types Online sont deux ressources utiles à la recherche d'images, de plans et de détails de projets en architecture ou en design d'intérieur. Dans une moindre mesure, on trouvera aussi avec Detail Inspiration quelques projets d'architecture de paysage ou de design urbain. Detail Inspiration est en quelque sorte une version électronique de la revue Detail, alors que Building Types Online illustre les projets publiés par Berkhauser dans ses manuels. Dans les deux cas, la couverture est internationale, mais surtout européenne, et couvre en gros les projets depuis les 30 dernières années. En premier lieu, un aperçu de Detail Inspiration. Utilisez la recherche simple pour identifier un projet ou plusieurs selon le type de bâtiment. Les opérateurs ou la troncature ne sont pas supportés par l'outil de recherche. Le terme indiqué « University » sera euh, cherché tel quel. Les résultats seront différents si on cherche « Universities ». Traduire les mots-clés et utiliser le menu de gauche pour restreindre la liste des résultats si nécessaire. Explorez le menu More Options pour filtrer les résultats obtenus précédemment et cibler une typologie en particulier, les laboratoires par exemple. Préciser ensuite les matériaux de la façade qui seraient soit le bois ou le verre ou les deux. Les critères s'affichent en grisé en haut de page. Plus ils sont nombreux, moins il y aura de résultats. Cliquez sur le X pour supprimer les éléments de la recherche. Il n'est pas nécessaire de conserver la recherche initiale. En fait, à moins d'avoir une idée précise pour un autre projet ou d'architecte, il sera plus efficace d'utiliser directement le menu More Options. Cherchez des projets de pont tels qu'indiqués dans la liste des sujets ou topics, dont la structure est de métal ou de bois. Les projets doivent correspondre à tous les systèmes sélectionnés dans le menu, par contre, lorsque plusieurs éléments sont cochés dans une même catégorie, comme les matériaux de la structure, les projets repérés correspondent à un ou l'autre de ces critères. Dans cet exemple, les ponts doivent avoir une structure soit métallique ou en bois. Repérer et accéder au texte intégral d'un article publié dans DETAIL, dont vous avez la référence. Ouvrir le menu DETAIL ISSUE et sélectionner l'année et le numéro indiqué dans la référence lancer la recherche et identifier le projet. Cliquez sur Continue Reading ou sur l'image pour un résumé de l'article ou téléchargez directement le PDF. Le texte des articles est en allemand au départ, mais il est suivi de la traduction en anglais. Maintenant, un aperçu de Building Types Online. Les options de recherche sont les suivantes. La recherche simple dans le texte intégral qui apparaît à l'ouverture de la base de données. La recherche avancée illustrée ici, qui permet de préciser le champ de recherche parmi les suivants et l'utilisation des opérateurs N, OR, NOT pour combiner différentes données. Une troisième option, explorer par type de bâtiment selon le contexte urbain ou la morphologie. Voici une requête pour repérer, grâce aux options des menus déroulants, des exemples de complexes résidentiels de type MAT Building. Les différentes données de la recherche sont affichées en haut de page et peuvent être supprimées pour élargir la liste des résultats. Chaque projet présente une fiche descriptive, des dessins à télécharger et une série de photographies. Plusieurs options de sauvegarde sont offertes. D'abord l'impression, la sauvegarde du PDF du document, sauf les dessins qui doivent être téléchargés un à la fois, et le courriel. Avec la commande Citer, générez la citation dans un des styles proposés, ci si dessous en APA, ou exporter vers un logiciel de gestion bibliographique. Remarquez la source du document qui est indiquée au-dessus du titre du projet. En ouvrant un compte personnel gratuit avec degruteurs, annoter et sauvegarder la publication. En espérant que Detail Inspiration et Building Types Online puissent vous inspirer, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et bonne recherche.